Généralement, on n'y pète rien à l'Europe d'aujourd'hui. On ne connaît pas ces technocrates qui sont pas élus, on ne sait pas ce qu'ils foutent, on ne sait pas qui décide quoi. Bref, tout ça, c'est très compliqué et on n'y comprend rien. On sait juste qu'on n'aime pas trop ça, généralement, à moins de faire partie de 5 ou 6% d'européistes convaincus. Le reste, on est tous à peu près d'accord. Ça ne va pas très bien. Mais pourtant, c'est facile l'Europe c'est facile, l'Europe, c'est comme le foot. L'Europe, c'est comme le foot. C'est-à-dire que c'est un jeu collectif. Et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. C'est ça l'Europe d'aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Nous allons voir ça, nous allons voir une, une euh, illustration de cette Europe allemande aujourd'hui avec un cas en particulier qui est cette OPA allemande qui est en train de, de se finaliser ces jours-ci. Hein, un truc qui remonte à 10 ou 20 ans, hein, c est, c est, ça part de loin. Hein. Mais on va parler aujourd'hui de la grande OPA allemande sur l'industrie française et en particulier notre industrie nucléaire de production d'électricité et notre industrie automobile. Ils sont en train de mettre la main sur l'une et de détruire durablement la seconde. Merci les gars. Et tout ça, grâce à quoi Est-ce que c'est la concurrence acharnée Est-ce que c'est le capitalisme sauvage, le néolibéralisme méchant Non C'est juste les normes, c'est uniquement une question de normes européennes. Ah oui, c'est une différence peut-être avec le foot, c'est que je m'y connais pas tellement en football, mais on peut espérer que l'arbitre soit un petit peu, à peu près... Euh honnête, impartial, et le régulateur aussi. Euh, alors que à Bruxelles, pas du tout. Ça fait longtemps que les Allemands ont mis la main sur l'arbitre et le régulateur pour leur expliquer ce qu'ils devaient faire. Et c'est exactement ce dont on crève aujourd'hui. Alors, on peut certes en vouloir assez fort aux Allemands, mais à mon avis, il faudrait peut-être davantage s'en vouloir à nous-mêmes, parce que si on n'avait pas euh, abandonné notre souveraineté à Paris et à Bruxelles, et qu'on avait gardé un tant soit peu d'autonomie et, euh, et de capacité à euh, présider à notre destin, si on avait un tant soit peu de souveraineté résiduelle, on, ça se serait jamais passé comme ça. Oui, mais voilà, quand on n'est pas capable d'équilibrer un budget depuis 50 ans, ça se Paye. Et ça se paye de bien des façons. Hein Alors, tout le monde pense généralement aux générations futures. Oui, c'est pas l'essentiel. Hein ça se paye, je vous en parle tout le temps aussi, par euh, des inégalités, des transferts de richesses de ceux qui touchent le crédit euh, et qui viennent de ceux qui ne le touchent pas. Hein ça aussi, c'est à l'intérieur des sociétés que ça se transfère. Ça, c'est la dette, c'est le fer de lance du capitalisme et de connivence, hein, ces choses-là. Et l'autre chose, c'est quand on fait trop de dettes, eh bien on dépend de ses créanciers, et on perd sa souveraineté. Ça a toujours été vrai, et ça l'est encore aujourd'hui. Alors, bien sûr, M. Macron et Le Maire arrivent la main sur le cœur en disant « Non, jamais de la vie, pas du tout Que dalle !» Mais plus... D'ailleurs, ils se sont mis à parler de souveraineté, Bruno Le Maire notamment, depuis un an. C'est étonnant, et ils en ont jamais autant parlé que depuis qu'on finit de la perdre. C'est un truc de dingue. Parce que bien évidemment, ce dont on va parler aujourd'hui, vous l'avez compris, notamment de, de, de, de ce qui est du démantèlement en cours de DF, parce que c'est bien un hein, démantèlement, même si Bruno Le Maire vous dira le contraire, on va voir ça, euh, tout ça, ça, ça remonte à très très loin. Et que, euh, bah, c'est des fautes qu'on a accumulées depuis 40 ans, et que, à la limite, la plus grande faute de Messieurs Macron et Le Maire, c'est de ne pas le reconnaître. Euh, mais s'ils commençaient par dire, bah oui, ça fait un petit moment qu'on déconne, euh, peut-être qu'on s'en sortirait un petit peu mieux, mais non. Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle. Je rédige le service d'information économique et financière L'investisseur sans costume. Inscrivez-vous au service, c'est gratuit. Vous avez un petit lien qui doit apparaître là-haut. Vous en avez un autre en description. Hein, je vous mets aussi le dossier de recherche euh, qui accompagne cette vidéo parce qu'il y a du boulot. C'est un gros sujet qu'on aborde aujourd'hui. Il n'y a pas que de la vidéo, il y a de l'écrit. Les deux sont importants réalisez-le, inscrivez-vous, hein, on va pas refaire le monde en une demi-heure, ça prend un peu de temps. Et c'est gratuit, bien évidemment, euh, c'est gratuit. On, vous recevez en cadeau un petit bouquin quand vous vous inscrivez qui s'appelle Les Esclaves de la dette, qui, c'est moi qui l'ai écrit, euh, et qui parle notamment de tous ces problèmes d'endettement au-delà du remboursement et au-delà de cette espèce de, de, de jeu un peu débile, de il faut rembourser, il faut pas rembourser la dette, mais de son coût absolument hallucinant de cette dette, qui est celui qu'on voit le moins, qui est cette perte de souveraineté et la montée des inégalités. C'est ça le problème de la dette euh, en premier. Donc inscrivez-vous, mettez cette vidéo sur pause, inscrivez-vous et revenez, vous allez voir. Prenez le temps, hein, buvez un coup comme je viens de faire, parce que cette vidéo va probablement être un peu plus longue que ce que j'espère, mais c'est important, les questions d'énergie sont absolument essentielles. On le sait, si vous voulez, il n'y a pas de grande civilisation sans grande source d'énergie. Il n'y a pas de grande période de croissance sans grande période de production d'énergie. Les questions énergétiques sont extrêmement importantes, aussi importantes que les questions monétaires, c'est un truc de dingue et que elles sont généralement très mal traitées, c'est des sujets qui sont difficiles, que peu de gens maîtrisent. Alors En plus, quand on parle d'électricité, c'est encore pire que tout, parce que l'électricité a un fonctionnement très particulier. Et ça, c'est un, un préalable très important qu'il ne faut jamais oublier. C'est que l'électricité ne se stocke pas aussi mal, qui fait que euh, les règles de, de, de l'électricité ne sont pas du tout les mêmes que celles des autres énergies. Enfin bref, on a eu un 19e siècle au charbon, un XXe siècle au pétrole, il semblerait que nos politiques aient très envie qu'on ait un 21 21e siècle à l'électrique. J'y crois pas trop. Personnellement, euh, parce que c'est à la différence du charbon ou du pétrole qui était le résultat d'innovation et le, tout d'un coup de possibilité qui naissait d'innovation et, euh, et, et d'un truc naturel. Là, vous avez vraiment un pur processus euh, politique où on a décidé que ça serait l'électrique, même si l'électricité, c'est pas une forme d'énergie primaire hein. il faut la transformer à partir d'autre chose vous ne creusez pas le sol pour choper de l'électricité comme, vous, crevez, comme vous, vous creusez le sol pour avoir du charbon ou du pétrole euh, et du coup rien que pour ça si vous voulez euh, et puis euh, l'électricité ça vous donne pas un siècle de croissance comme le charbon a donné un siècle de croissance au 19 e et le pétrole euh, surtout après 1945 ça marche pas du tout comme ça euh, donc, euh, c'est très important de voir que aujourd'hui, cette transition énergétique, c'est pour ça que c'est important, cette transition énergétique euh, du pétrole vers l'électrique, au-delà des questions écologiques, hein, avant de tous crier au problème du nucléaire, de l'écologie, euh, on y reviendra en partie dans cette vidéo, euh, il faut voir que euh, ce, ce, ce changement d'énergie qui advient par une volonté politique ne permet pas de croissance ne permet pas de croissance parce que vous ne créez pas plus d'énergie, vous créez même plutôt moins d'énergie, de moins bonne qualité, moins facile. Vous ne créez pas de croissance. En revanche, vous vous créez des transferts de richesse. Et je vous parle très souvent des transferts de richesse par la monnaie. Et ben là, on a des, des que la BCE fait des énormes transferts de richesses. Et ben Bruxelles aussi fait des énormes transferts de richesses avec ses normes. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a donc un volet énergie qui est l'essentiel, le plus important, ce volet électricité. Et un petit volet automobile qui va assez vite derrière, euh, qui est assez rigolo, je ne sais pas si rigolo, mais... Euh, mais le, le, le nerf, c'est l'énergie. Tout ça, ça passe par de la norme européenne. C'est vraiment très important de comprendre que ce qui, ce qui est en train de, de nous faire crever, c'est de la norme. C'est pas de la concurrence, euh, c'est euh, de la norme. Euh, et euh, excusez-moi, je reprends mon fil. Donc on va s'occuper de cette partie d'électricité euh, qui ne crée pas de la croissance mais transfère de la richesse parce que ce qui est en train de se passer avec ces normes européennes, c'est qu'on est en train de permettre le pillage de notre industrie, le pillage de notre énergie, et le pillage de, de, de notre industrie automobile. Alors, comment ça se passe tout ça Tout ça, ça se passe... Avec, donc, ce point d'entrée, la raison pour laquelle j'enregistre cette vidéo, c'est donc euh, ce démantèlement d'EDF. Alors, jusqu'à avant-hier, ça s'appelait Hercule, le grand projet Hercule. Il faut vraiment être con pour appeler ces projets comme ça, mais bon. Euh, mais bon, monsieur le maire nous a expliqué que ça s'appelait plus Hercule, c'est plus du tout pareil. Hein. On change la façade, circuler, il n'y a rien à voir. Prends-nous bien pour un con Surtout, c'est absolument insupportable cette manière de venir euh, vous expliquer que « Ah, oh, ben oui, vous n'êtes pas d'accord, c'est qu'on a du mal à vous expliquer, nous avons manqué de pédagogie. » Non, non, ce pas un problème de pédagogie, ce que vous êtes en train de faire est absolument terrible, destructeur et absolument ignoble. Et j'en veux un peu euh, aux, aux détracteurs du projet et aux gens qui euh, œuvrent euh, beaucoup euh, contre euh, ce projet Hercule, dont où, finalement on a à peine entendu parler dans les grands médias qu'au moment où on en a abandonné le nom, où vous avez... Euh, la France insoumise et Mélenchon qui sont en fer de lance sur cette question, et sur le fond ils ont raison d'être contre, euh, mais pour à mon avis de très mauvaises raisons, parce qu'ils viennent vous dire que... Ce projet de démantèlement d'EDF, c'est euh, du, du, du capitalisme euh, de connivence où on est en train de, de donner des profits à des entreprises qui ne créent pas de valeur, et, mais qui viennent piocher directement dans le portefeuille de tous les Français qui ont vu leur, leur, leur facture d'électricité multipliée par deux en 10 ans, juste pour engraisser ces méchants capitalistes qui font du profit sur le dos des pauvres français. Alors c'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le problème le plus important. C'est-à-dire que c'est terrible déjà, je suis d'accord. Mais s'il si avec ça. Ça pourrait gérer de manière à... ça pourrait se gérer, ce ne serait pas si compliqué, ne serait-ce que parce que ça serait un problème franco-français. Non, le vrai problème euh, derrière le démantèlement d'EDF, c'est qu'il y a cette volonté d'intégrer la puissance nucléaire française dans un réseau européen et de pouvoir envoyer l'électricité automatiquement vers l'Allemagne. Et c'est ça le plus important, et c'est là où, au final, on va se mettre à payer pour les choix des Allemands, parce que les choix euh, des renouvelables des Allemands, ben, en fait, euh, sont beaucoup plus discutables qu'il n'y paraît. Parce que ben, ce renouvelable, encore une fois, est intermittent et ne permet pas à lui tout seul de s'occuper, euh, de, de, de, de générer suffisamment d'électricité pour la population au moment où nos économies en ont besoin. Et pour ça, si vous voulez, pour bien comprendre, il y a un exemple euh, absolument fascinant qui est celui du Danemark, et qui généralement fait beaucoup rire les énergéticiens, enfin en tout cas ceux que je connais, euh, parce que le Danemark donc, a été un fer de lance du renouvelable en Europe, ils ont plus de 100% de leurs besoins théoriques installés en renouvelable, euh, et bah, ce qui se passe, en fait, c'est que bah, comme ils produisent plein d'énergie à un moment ou à des moments où ils n'en ont pas forcément besoin, et qu'en revanche ils en produisent pas à des moments où ils en auraient carrément besoin, par exemple le soir quand il fait froid et qu'il n'y a pas de vent, et bien, ce qui se passe c'est que même si dans le fond euh, le Danemark produit plus d'énergie qu'ils ont théoriquement besoin, comme ils ne le produisent pas au bon moment, eh bien le Danemark envoie euh, son surplus d'électricité à la norvège qui euh, le paye à rien du tout euh, et l'utilise pour remplir ses barrages parce que la norvège est un pays qui fait son électricité en hydroélectrique à partir de barrages parce qu'ils ont plein de barrages ce que la nature leur permet euh, et donc quand le danemark produit beaucoup trop d'électricité euh, qui paye absolument une fortune parce que ça coûte une fortune à installer ces fermes d'éoliennes et de panneaux solaires et tout ça euh, le, la Norvège rachète ça euh, à rien du tout. Et en revanche, quand le Danemark doit racheter à la Norvège de l'électricité au moment où ils en ont le plus besoin, eh bien là, c'est le contraire. La Norvège revend son électricité au prix fort. Et du coup, si vous voulez, tout l'argent que le gouvernement danois euh, a mis pour développer son renouvelable, eh ben ça engresse essentiellement la Norvège. Et du coup, bah, je ne dis pas que c'est inutile, mais je veux dire que le, le, la production de renouvelables euh, coûte doublement cher, parce que déjà ça coûte une fortune à installer, et en plus de ça, ça ne vous permet pas de produire de l'énergie au moment où vous en avez besoin. Et ce qui veut dire que, et ça on le sait depuis toujours, mais bon, euh, je ne sais pas, ils ont peut-être... Que vous ne pouvez pas développer un parc de renouvelables sans une, une, une énergie complémentaire pour permettre de fournir l'électricité quand on en a besoin et que l'intermittence des renouvelables ne permet pas. Donc le, le Danemark, en Grèce, la Norvège avec... Euh ses barrages et l'Allemagne elle ben pour le moment parce que bien sûr vous allez me dire attendez l'Allemagne elle elle exporte plus d'électricité vers la France que la France en exporte vers l'Allemagne et puis que de toute manière l'Allemagne est autonome en énergie oui d'accord aujourd'hui ils sont autonomes en énergie parce que euh, quand ils n'ont pas euh, d'électricité renouvelable qu'est-ce qu'ils ont Ils ont du charbon et du gaz alors le charbon ben, Comment vous dire à quoi ça sert euh, de faire marcher euh, la moitié du temps euh, votre, votre électricité au renouvelable si pour l'autre moitié c'est au charbon Enfin, je veux dire, il y a un moment, on marche un peu sur la tête. Euh, il faut, faut, Ça se fait pas la moyenne, ces trucs-là. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Et d'ailleurs, euh, l'Allemagne est en train de sortir du charbon. Donc il va bien falloir qu'ils remplacent ce charbon par quelque chose. Ils sont en train d'en sortir à marche forcée en ce moment. Euh, ça fait partie des grands engagements euh, d'Angela Merkel sur, son, sur sa fin de règne. Et ensuite, vous avez le gaz. Alors le gaz, déjà, bah, vous êtes encore sur un truc polluant. Bon, ça l'est moins que le charbon, quand même. Mais bon, ça alors c'est difficilement comparé avec le nucléaire. Mais comme aujourd'hui, on a tendance à tout peser en termes de CO2, euh, ça, en termes de CO2, le nucléaire, c'est quand même vachement mieux. Euh, bref, euh, le, le, sur le gaz, là vous avez un truc très intéressant, c'est que l'Allemagne n'a pas de gaz, hein, très peu. Euh, et le gaz doit bien venir de quelque part, et qu'aujourd'hui le gaz allemand, ben, il vient essentiellement de Russie. Et je ne sais pas si vous, vous avez suivi euh, ce, ce projet, mais ça fait dix ans que ça dure, même plus. Euh, c'est extraordinaire. Ce, ce, le, le gazoduc Nord Stream 2 qui doit relier le nord de l'Allemagne par la Baltique à la Russie et aux champs gaziers pour pouvoir approvisionner. L'Allemagne en gaz, bon, alors c'est du gaz naturel, peut-être qu'effectivement ça ne pollue pas trop, mais bon, ça fait une laisse, la... c'est de l'Allemagne, se passe une laisse au coup qu'elle donne directement à Poutine et à la Russie, euh, qui est quand même, euh, d'un point de vue de géopolitique, ça mérite d'y réfléchir à deux fois, hein, deux secondes. Euh, en tout cas, voilà, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez... Euh, vous lier la Russie et l'Allemagne euh, et, et vous donner un pouvoir à la Russie euh, d'ouvrir ou de fermer euh, le, le, le robinet à tout moment, hein, ça a créé deux trois problèmes en Ukraine. Alors l'Allemagne n'est pas l'Ukraine, il y a des réserves stratégiques, il y a plein de mais mais Enfin bon, vous avez un choix qui en termes de souveraineté euh, est, et, et mérite réflexion. Et puis surtout, il y a des gens qui ne veulent absolument pas de ce Nord Stream 2, ce sont les Américains, qui sont très très très très très mais très farouchement contre, euh, pour deux raisons. La première chose, c'est que les Américains connaissent leur géopolitique et ils savent très très bien qu'il ne faut jamais, pour leur souveraineté à eux, laisser l'Europe et la Russie euh, se relier entre elles, parce que si elles font ça, euh, vous, vous créez une super puissance qui a absolument tout. Euh, parce que c'est vrai que l'Europe manque quand même d'énergie, elle, et donc si vous commencez à apporter l'énergie russe à l'Europe, alors là, vous ne pouvez plus concurrencer le grand bloc européen jusqu'à l'Oral, et même un peu après. Ça, c'est la première chose. Les Américains ne laissent pas ça, parce qu'ils ne veulent pas d'un concurrent qui soit de stature à les concurrencer, ils ont déjà suffisamment à faire avec la Chine. Première chose. Et deuxième chose, c'est que les Américains, depuis 2010, et depuis qu'ils ont fait leur gaz de schiste comme des, comme des dingues, et ils ont du gaz à exporter ils en ont plein même et, et du gaz qui n'ont ils savent pas quoi faire ils aimeraient bien l'exporter en europe et donc ils préféraient que les allemands prennent le gaz américain plutôt que le gaz russe c'était d'ailleurs ça a été un, un des, des, des grands piliers de la politique de trump avec l'europe il fallait pousser le gaz par là bas puis alors là si vous commencez euh, à à, faire, à, à compléter votre intermittence euh, des, des, du renouvelable avec du gaz de schiste américain, pareil, sur votre bilan carbone ou votre bilan de je sais pas quoi, euh, et il fait comme ça, parce que le gaz de schiste américain, il est à peine, euh, je sais même pas si c'est mieux ou pas que le charbon. Alors si, l'avantage, c'est que c'est les Américains qui sont pollués, euh, c'est pas les Allemands. <rire> Mais bon. Mmh. Et donc, l'Allemagne manque de cette puissance électrique régulatrice pour compléter ces renouvelables. Eh ben, il y a qui Il y a nous Il y a notre nucléaire Notre nucléaire dont on ne dit que pique-pendre et que on... ah, le nucléaire, c'est mal, il faut surtout pas de nucléaire. Ben N'empêche qu'aujourd'hui, les Allemands, ils ne sont pas en train de nous dire « fermez vos centrales », ils ne sont pas en train de nous dire « faites comme nous ». Ils sont en train de mettre la main dessus Hein, alors, si vous voulez, j'ai pas du tout envie euh, de rentrer euh, sur le, le grand débat du nucléaire pour ou contre. Deux choses. Moi, ma position est celle de Jean Covici, hein, ni plus ni moins. C'est que le nucléaire, le jour où vous me donnez l'alternative, je prends, mais pour le moment, je ne la vois pas. Les Allemands non plus, d'ailleurs. Hein, et ils ont cherché. Donc le jour où on me donne l'alternative, je prends, mais je ne l'ai pas. Et que si vous me dites l'alternative, c'est rien du tout, euh, allez voir ce que ça fait un effondrement énergétique, euh, bah, ça apporte la guerre. Ça apporte la guerre. L'Europe nous apporte déjà suffisamment la guerre comme ça, avec suffisamment de certitude à horizon de 10 ans ou 20 ans. Hein, ça, petite petite parenthèse, parce que j'en ai ras-le-bol qu'on nous explique tout le temps que l'Europe, c'est la paix, et qu'il n'y a pas de paix sans l'Europe... Alors, oui, en 1945, c'est vrai, on construit l'Europe de la paix, mais il serait bon de se rappeler que ce qui est bon à une période ne l'est plus nécessairement à une autre, ce qui est vrai à une période ne l'est plus à une autre, et que si l'Europe a construit la paix dans la deuxième moitié du XXe siècle, elle l'a détruit dans la première moitié du XXIe siècle, parce que l'Europe, ça crée de la pauvreté, ça crée des inégalités, ça crée du pillage, comme ce qui est en train de se passer, et, ça, euh, et ben, ça, ça crée des passions tristes, ça crée des populations en colère, et qui sont honnêtement en colère, et ces passions tristes, généralement, historiquement, elles sont purgées par la guerre. Et donc, si vous voulez, euh, l'Europe, ça nous apporte la guerre, et que aujourd'hui, si vous voulez, euh, on ne peut pas laisser faire ça. C'est absolument démentiel aujourd'hui euh, d'accepter, de se faire piller notre électricité, et encore une fois, d'un point de vue purement normatif. Parce que, quand on reprend l'historique, donc vous avez ce grand marché de l'énergie qui est voulu par l'Europe à partir du, du, du, du tournant du XXIe siècle, à partir du début des années 2000, hein, on fait les grands marchés de tout, et eh bien on va faire un grand marché de l'énergie. Et donc, pour ça, il faut privatiser tout le monde, ouvrir les frontières, bref, c'est le projet européen. Pourquoi pas Pourquoi pas Personnellement, je fais partie des gens qui estiment que euh, sur la production d'électricité euh, à la française, bah, vous êtes dans un système où le monopole euh, a plus de valeur que la concurrence. Et c'est ce qu'on est en train de voir, hein, d'ailleurs. c'est n'est pas pour rien que les prix ont été multipliés par deux en dix ans. C'est là où, où, où, où Mélenchon a raison. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui font des profits là où il n'y aurait pas besoin d'en faire. Et donc, vous, vous cassez les monopoles et vous avez le cas de la France. Le cas de la France est très particulier parce qu'en France, vous avez cette production d'électricité qui est à 80% nucléaire et à 10% hydroélectrique avec nos barrages. Et ben ça, si vous voulez, c'est des trucs, ça ne se privatise pas facilement, si vous voulez. Vous ne pouvez pas vendre à la découpe trois centrales à machin, deux centrales à trucs, puis derrière, les gars, vous vous démerdez pour les gérer, les faire fonctionner, euh, faire la maintenance, l'entretien. Ça ne marche pas comme ça, vous ne pouvez pas faire ça. Enfin, je veux dire, y a déjà, la, la, vous ne pouvez pas le faire pour des réseau extrêmement simple d'ailleurs, c'est que ce sont des risques qui sont inassurables. Totalement inassurable, un risque nucléaire, donc ça ne peut être que public, rien que pour ça. Donc vous ne pouvez pas privatiser la production d'électricité française parce que vous avez ce génie français qui a fait à un moment donné euh, cette création. Hein Alors vous pouvez éventuellement trouver que c'est Frankenstein ou pas. Euh, juste pour fermer sur la parenthèse jean ici, euh, si vous voulez, il y, y a un risque de l'effondrement, il y a un deuxième risque aussi, c'est pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir prendre des décisions pour ou contre le nucléaire, il faut être souverain. Il faut être maître de ses décisions et que euh, avant, il faut faire les choses dans l'ordre, si vous voulez. Pour pouvoir faire ce choix du nucléaire ou pas du nucléaire, il faut commencer par retrouver sa souveraineté. Il faut commencer par retrouver notre capacité à agir. Et alors, cette capacité, on l'a perdue. On a perdu notre capacité à Bruxelles. On l'a perdu à Paris. Aujourd'hui, on n'est plus capable de rien. Et du coup euh, ben, avant de même, on ne peut pas commencer à réfléchir à ça si euh, on n'a pas réfléchi à notre souveraineté d'abord. Bref. Mais donc on ne peut pas casser la production d'énergie française, comme Bruxelles rêverait de le faire pour faire de la libre concurrence euh, comme ils aiment tant. Alors du coup ce qu'ils font il y a dix ans, ils disent bon ben, comme on ne peut pas casser le monopole de la production, on va de la fourniture, on appelle ça, dans le jargon, on va casser le monopole de la distribution. Et donc, on va obliger EDF à revendre 25%, jusqu'à 25% de sa production, c'est beaucoup, hein, c'est pas un tout petit peu, à un prix fixé à Bruxelles. Et ce prix est fixé il y a 10 ans à 42 euros le mégawattheure. Et euh, ce prix, à ce moment-là, est un prix qui n'est pas débile, pourquoi pas. Sauf qu'entre-temps, les prix de l'électricité ont été multipliés par deux. Et que ce qui s'est passé, c'est que euh, ben, tous euh, les distributeurs d'électricité alternatifs qui euh, avaient le droit, mais pas l'obligation, de se fournir à 42 euros le mégawatt -heure chez EDF, eh bien, quand, euh, quand l'électricité coûtait moins de 42 euros, ben, il ne passait pas par EDF, il passait par les autres sources. Et dès qu'elle coûtait plus de 42 euros, hop, il se branchait sur EDF. Et ce petit manège a fini par coûter probablement entre 5 et 10 000 à mon avis plus près de 10 milliards de pertes à EDF et donc si aujourd'hui EDF est une entreprise surendettée alors certes ils ont fait plein de conneries avec le PR mais c'est à cause de cette norme européenne que EDF est surendettée aujourd'hui c'est ça la raison. S'il n'y avait pas ce prix euh, de Bruxelles imposé de 42 euros le mégawatt-heure pour un quart de leur production, c'est-à-dire que c'est monumental, alors qu'aujourd'hui, ça se revend à 140 euros le mégawatt-heure. Euh, c'est monstrueux comme, comme différence. EDF ne serait pas une entreprise surendettée qui, de plus, a obligé par Bruxelles, a été transformé en SA. donc l'État n'a plus le droit, à cause des règles de Bruxelles, de venir renflouer EDF, donc l'État ne peut pas renflouer EDF. Euh, EDF est mis dans une situation de, euh, de, de surendettement, à cause, non pas de la concurrence, mais de règles européennes qui empêchent EDF euh, de pouvoir revendre son, son électricité au prix de marché et du coup, on se retrouve, et c'est même pas EDF qui va faire les négociations, c'est la France qui va faire les négociations auprès de Bruxelles en disant, oh, « S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir un prix un peu plus cher ?» Parce que là, on est en train de crever la bouche ouverte, EDF va s'effondrer, euh, parce... à cause de vous, en fait À cause de Bruxelles et là, si vous voulez, c'est là que ça devient intéressant, et c'est là que, que vraiment c'est important, et que les gens ne, ne perçoivent pas à quel point, euh, quelle est la vilainie de Bruxelles, c'est que, bon, alors c'est la France qui négocie, et bon, EDF, à un moment, parce que ce projet Hercule, ça fait ça fait des années, ça fait au moins deux ans que le truc est, dans, est en, en négociation, euh, EDF a dit, bah, ok, très bien, vous savez quoi, nous, on, on, on va, vous voulez euh, démanteler EDF parce que donc, le, le, le Bruxelles dit « Vous voulez augmenter le prix D'accord, mais pour augmenter le prix, il faut continuer à démanteler EDF. » Il faut continuer à démanteler EDF et du coup EDF a dit « D'accord, ok, vous voulez démanteler, on va démanteler, et, euh, mais parce que le problème est toujours là. Le parc nucléaire est toujours là, le parc hydroélectrique est toujours là, euh, le problème est toujours là. » Donc il n'a pas changé depuis l'an 2001, et vous ne pouvez toujours pas privatiser ça. Mais EDF dit « Ok, on va aller au bout de la réforme, et donc on va faire cet EDF bleu, euh, qui est le, le nom dans le feu projet Hercule, on va faire cet EDF bleu dans lequel il y aura le, le nucléaire, dans lequel il y aurait pu aussi avoir les renouvelables. » C'est-à-dire pourquoi mettre juste le nucléaire d'un côté et pas la fourniture, la production d'électricité d'un côté et la distribution de l'autre Non, non, non, c'est juste le nucléaire qui nous intéresse. Non, on ne va pas s'énerver. Et donc, ils auraient pu dire, bon, OK, on va mettre EDF bleu, puis EDF vert, le reste, et EDF bleu revendra son électricité au prix du marché, revendra 100% de son électricité au prix du marché, y compris à EDF vert. Et puis, ben, voilà vous, vous aurez la concurrence dont vous rêvez, et puis nous, on, on pourra retrouver des marges et on pourra redevenir une entreprise solvable. On est en plein dans la libre concurrence. Et là, Bruxelles a dit non Niet. Et donc ces gens, donc on vient de dire, ah, c'est ce libéralisme sauvage, ces gens qui font de la concurrence acharnée. Non, ils ont dit non à ça. Bruxelles a refusé de, que, que EDF bleu, que la, la production électrique française, soit revendue à 100% au prix du marché, euh, parce que ça, ça aurait dégagé une manne extraordinaire. Parce que, si vous voulez, ce principe de l'électricité qu'on ne peut pas stocker, c'est que vous la vendez toujours au prix euh, du producteur le plus cher. C'est-à-dire que quand vous vendez votre électricité à un temps T, le prix de l'électricité, c'est le prix de celui qui produit le plus cher. Et donc, vous, si vous produisez pas cher du tout, vous avez une marge énorme. Et du coup, EDF allait gagner beaucoup d'argent en revendant ses prix, euh, ses prix euh, au prix du marché. Et cette manne financière aurait pu permettre derrière de, de retrouver des, de, de l'argent pour pouvoir faire de la transition, pour pouvoir faire ce que vous vouliez derrière en termes d'énergie, pour vous pouviez faire des choses après. Non, non, non, non, non. Et ça, Bruxelles a dit non à ça. Bruxelles a dit « ce sera 48 euros, et là, vous, vous voulez juste remonter juste au-dessus du niveau de l'eau pour pas vous couler complètement ». Parce que les Allemands veulent de cette électricité régulatrice qui leur permet d'équilibrer leur réseau d'un et qui leur permet de solvabiliser toutes leurs conneries renouvelables. Parce que aujourd'hui ils ne savent pas ils n'ont que la moitié de l'équation, ils n'ont pas résolu la deuxième moitié. Et plutôt que de travailler ensemble et de dire, ben bah Tiens, euh, l'Allemagne a du renouvelable, nous on a du nucléaire, et puis on va trouver des accords pour pouvoir équilibrer un réseau ensemble et être gagnant-gagnant », l'Allemagne est en train de faire son OPA sur l'électricité française et est en train de nous la mettre sévère, euh, pour parler aimablement et poliment, excusez-moi. Et donc Là, vous avez le problème. Et bon, là, on va faire notre petite incartade automobile là-dedans. C'est que vous pourriez nous dire, donc, bon, euh, l'Allemagne, aujourd'hui, euh, elle a déjà sa production d'énergie avec, avec le charbon et euh, le gaz, qui est un peu problématique, mais sa consommation va augmenter considérablement dans les années qui viennent, avec ce passage forcé à l'électrique. Et du coup, ils ont besoin de trouver cette électricité, et ils ont besoin de trouver cette électricité pas trop chère pour pouvoir faire marcher toute leur BMW électrique. Et ça, cela dit, en passant, donc vous avez cette, cette autre partie d'équation qui est insoluble, hein, parce qu'encore une fois, il faut produire l'électricité d'une manière ou d'une autre, et qui a un grand intérêt pour l'Allemagne, et ça, c'est un truc, vous aviez un article dans le Figaro Économie euh, la semaine dernière, je ne sais plus quel jour, où vous aviez une usine Bosch, alors certes c'est Bosch, mais bon, à Rodez, euh, qui employait 1500 personnes euh, pour euh, faire des, des injecteurs de moteurs diesel, c'était le premier employeur du département, et eh ben les gars, ils ont coupé ah, sèchement la moitié de leur personnel, et puis dans trois ans, ils seront fermés. Et ben pourquoi ben Parce que euh, toutes les, les, les compétences clés, notamment les batteries pour les véhicules électriques, sont parties en Allemagne. Et donc, en France, vous pouvez bien avoir Renault euh, qui vous fait des très belles voitures, euh, des Renault 5 toutes électriques, très jolies, avec un beau design et un beau machin. Les compétences clés pour euh, la construction des, des voitures électriques, elles sont devenues allemandes. Euh, la France a totalement raté euh, le virage euh, de la batterie. Les batteries, aujourd'hui, le Tesla, sa Gigafactory, est à Berlin. Les accords avec les Chinois, c'est en Allemagne. Et donc, les compétences clés de l'électrique sont parties en Allemagne. Euh, et ça, ben, vous êtes en train de détruire durablement euh, l'automobile française qui, elle, avait fait le choix du diesel. Et je, je vois, malheureusement, cette vidéo est incroyablement trop longue et donc on va pas pouvoir refaire la guéguerre. Est-ce qu'il vaut mieux aujourd'hui du diesel que de l'électrique la question se pose, ou en tout cas, un tout électrique ou un tout diesel, il y a peut-être des usages, des usages qui sont préférables pour le diesel, et d'autres usages, il y a peut-être un mix à trouver. Mais ce passage forcé, normé, parce que c'est de la norme européenne qui oblige même Ferrari à arrêter les voitures thermiques bien dans quelques années, parce que Bruxelles va interdire ces voitures thermiques, et donc vous obligez tout le monde à passer au tout électrique, alors que vous savez même pas comment vous allez produire l'électricité nécessaire, parce que vous avez... Aujourd'hui, le réseau électrique européen est à peine suffisant pour passer les, les vagues de froid. Rajoutez à ça toutes les bagnoles qui passent à l'électrique, vous savez même pas comment ça va se finir, ce truc-là. C'est totalement débile. Mais ça permet à l'Allemagne d'avoir une suprématie automobile encore supérieure, ça permet de faire un transfert de richesse extraordinaire. À un prix, certes, démentiel. Bon alors, avant de gueuler trop sur les Allemands, avant de donner trop sur les Allemands qui sont en train, et c'est vrai, ils sont en train de piller, ils sont en train de piller notre industrie. Mais il faut voir aussi ce que nous, on pille chez les Allemands. Parce que, aujourd'hui, nous, on vit sur un euro allemand. Et que, bah, la vérité, c'est que, on est en train de détruire une économie pour, notre économie pour avoir le droit d'importer des biens allemands pas trop chers et d'importer de la merde en plastique chinoise pas trop chère non plus. Et que si on n'avait pas cet euro allemand et qu'on avait euh, un euro d'Europe du Sud ou un franc français, eh bien toutes ces importations nous coûteraient une fortune, on serait obligé de vivre à, à, avec nos capacités. Et alors ça serait très embêtant parce que euh, on aurait des choix difficiles à faire, mais l'avantage c'est qu'on serait obligé de s'adapter et qu'on ne serait pas en train de détruire durablement toute notre économie et toutes nos capacités industrielles, nos capacités énergétiques, et on ne serait pas en train de se faire piller. Et encore une fois, avant de vouloir taper trop fort sur les Allemands, il faut pas oublier, dans toute cette histoire, quand même, que, euh, bah les Allemands, en, 1981, en 1989, pardon, ont fait la réunification avec l'Allemagne de l'Est, qu'ils ont eu une décennie 90 absolument terrible, où il a fallu faire cette réunification, ça leur a coûté 1000 milliards d'euros, enfin, d'équivalents en euros. Ça leur a coûté une blinde et qu'ils se retrouvaient au début des années 2000 comme lanterne rouge de l'Europe. L'Allemagne, en l'an 2000, c'est l'homme malade de l'Europe. Oh, C'était il y a à peine 20 ans. On a oublié ça. La première chose, c'est que du coup, rien n'est jamais irrémédiable. Hein C'est-à-dire les Allemands l'ont fait. Et que les Allemands ont quand même accepté, avec Schröder, au début des années 2000, de la déflation compétitive. Ils ont accepté de baisser leur salaire. Ils ont, ils ont, accepté de baisser leur niveau de vie. Ils ont accepté de travailler plus. Ils ont accepté, ils ont accepté ce que, ce que d'ailleurs, euh ce que nous n'avons jamais accepté. Sarkozy nous avait promis travailler plus pour gagner plus. Ben eux, ils ont fait travailler plus pour gagner moins. Et ça a été extrêmement douloureux. Et les Allemands ont fait ce sacrifice. Alors vous allez me dire que les Allemands aiment bien se sacrifier. Ok. Et que c'est pas forcément bon toujours. Mais ils ont fait ça, et qu'aujourd'hui, en 2020, vous vous retrouvez avec une population allemande, avec un retraité allemand qui est plus pauvre qu'un retraité français. Et les gars, ils sont en train de dire "Ben bah non, ils sont pas d'accord, quoi. Et ils sont pas d'accord que aujourd'hui, la BCE soit obligée de faire des taux négatifs pour les Français, pour les, les Italiens, les Grecs, les Espagnols, qui sont pas capables d'équilibrer un budget. Eh bah ben oui. Eh bah, ben que les Allemands." Une autre partie de l'Allemagne a aussi à se plaindre de l'Europe qui les appauvrit. Et donc, d'une certaine manière, les Allemands payent aussi. Et donc, vous avez presque une forme de rééquilibrage en disant, « "Ben Oui, mais bon, euh, vous avez vécu sur notre dos euh, avec un euro allemand pendant des années, il ben, y a une contrepartie. » Et cette contrepartie, cest à que nous, on a eu les flux, et eux, ils ont le stock, et c'est eux qui sont en train de mettre la main sur les trésors. Et c'est bien, c'est pas bien, peu importe, c'est comme ça. C'est comme ça et que ben, aujourd'hui, il se trouve que l'Europe n'est pas l'Europe et alors que la France c'est la France. Et, et ça c'est un truc, si vous voulez, qu'est-ce qui fait que euh, en, là, là, on se sent français mais pas européen euh, ou, ou pas européen comme on se sent français? Il euh, y a plein d'explications de, de, culturelles, euh, littéraires, euh, de linguistiques, tout ce que vous voulez. Moi, je vais vous donner l'explication économique de base, qui est assez simple. Hein. C'est que euh, en France, bon, bah, vous avez, c'est quelque chose que je répète assez régulièrement, mais c'est important. Euh, en France, vous avez 20% du PIB de l'Île-de-France. Paris, donc l'Île-de-France, qui part vers les autres régions françaises, vers la Corse, vers la Corrèze, le Larzac, par là. Moi, j'ai jamais entendu un Parisien se plaindre de tous ces cons de Corésiens et de Corse qui bouffent tout leur fric. Jamais, hein bah, Peut-être les Corses un tout petit peu, parce que eux, vraiment, ils... Mais bon, à peine. En sens inverse, dans les régions les plus pauvres, bon, les habitants vont faire leurs études et travailler, si ce n'est à Paris, à Lyon, à Lille, à Toulouse, à Bordeaux, et puis ben, on sort de chez soi, et puis on accepte de, de, de la mobilité pour aller chercher le travail là où il est. C'est pas facile, on ne fait pas forcément une quête de cœur, mais on le fait. Et donc cette mobilité du capital dans un sens, ou de l'argent qui est dans un sens, et de la main d'œuvre dans l'autre, qui fait que la France fonctionne bon an, mal an, euh, n'existe pas à l'échelon européen. C est, c est, ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'Allemagne refuse d'envoyer son PIB euh, à l'Italie, à la Grèce, à l'Espagne, à la France. Et en sens inverse, un Italien, un Espagnol, un Français refuse d'aller travailler dans la roue ou en Allemagne. C'est comme ça. C est, c est, c est... Et là, vous ne pouvez rien y faire. C'est-à-dire que euh, le, le, le, le, le, Bruxelles, pendant des années, a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de faire cette construction, pour essayer de faire prendre la mayonnaise. pour Non, c'est juste pas bah comme ça, c'est-à-dire que on en revient à de Gaulle qui dit que un français c'est un français, un espagnol c'est un espagnol, un allemand c'est un allemand et que vous pouvez pas euh, diriger des français euh, par, avec des allemands, des allemands par des français et que c'est de l'ordre de l'observation si vous voulez. Moi je, je suis pas contre, moi j'aimerais bien d'avoir l'Europe telle qu'ils nous la veulent à Bruxelles si ça marchait, mais ça marche pas. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est l'Europe des nations, où bah, chacun a sa souveraineté. Et chacun dit ah bah oui, ça je peux, ça je peux pas, ça je veux, ça je veux pas. Et que aujourd'hui, euh, le bon sens et si on veut continuer de préserver la, la paix et un semblant de prospérité à long terme, bah, il s'agit de voir les Allemands et de leur dire écoutez les gars, on est désolés. Mais là, on va droit dans le mur, on va faire une pause, on va se calmer, hein, on va remettre des droits de douane là où il faut, on va euh, protéger un peu nos industries, machin. Désolé, euh, notre énergie nucléaire, vous n'allez pas mettre la main dessus. Bruxelles, où vous fait un gros bras d'honneur et on vend notre extrait le prix qu'on veut comme on veut, machin. Et puis, on, on verra ce qui se passera. Ce serait intéressant. Et à la limite, si vous voulez que Macron et le maire euh, refusent de payer pour les 40 ans d'errance passée et qu'ils disent « non, ok, je comprends ». Mais ne pas reconnaître la perte de souveraineté, ne pas reconnaître euh, et de foncer encore plus vite dans le mur, fait oh, comme si de rien n'était, est dramatique. Et qu'aujourd'hui, la responsabilité, ce serait de dire qu'on ne peut plus continuer comme ça, c'est juste pas possible, Et, euh, et parce que oui, c'est sûr que ça coûte cher, c'est sûr que ça crée une crise, ah, c'est sûr que ça va faire une crise, il n'y a pas de problème mais il y a un moment, on a besoin de ces crises pour se réadapter, pour retrouver des marges de manœuvre, pour retrouver un semblant de place dans le monde. Et qu'aujourd'hui, la France, à la traîne de l'Allemagne, ça ne fonctionne pas. Ça rend les gens fous, ça rend les gens pauvres, euh, ça, ça, rend, ça, rend la France, ça rend la France pauvre. On est en train de perdre notre identité. Et, euh, et sans parler hein, que même des choix d'immigration de l'Allemagne, euh, et, et sans parler de toute la politique derrière. Bref voilà, hein, cette grande OPA allemande hostile sur l'industrie française, c'était comme je craignais une vidéo très très très très longue, excusez-moi, mais vraiment c'était important. Continuez, regardez-la, regardez-la à nouveau, partagez-la. On ne peut pas comprendre ce qui se passe en ce moment euh, sans comprendre cette maladie européenne euh, dont on est tous en train de crever, et, et il n'en sortira rien de bon, ni pour la France, mais ni même pour l'Allemagne à terme. Donc, je vous dis à votre bonne fortune et avant de perdre tout espoir, n'oublions pas que l'Allemagne s'est rétablie en une vingtaine d'années, même un peu moins, hein, et que peut-être si nous le voulions, si nous avions le courage, si nous avions, euh, et si nos élites avaient le courage de retisser les liens avec leur peuple, un peuple, la tête et le corps ne font qu'un, vous ne pouvez pas avoir une tête qui se désolidarise de son corps, si on avait le courage de faire ça, si on avait le courage d'être libéral à l'intérieur et protectionniste à, à, à, à l'extérieur et pas l'inverse, bah peut-être qu'on se rendrait compte que euh, nos problèmes ont des solutions euh, et que pour, que pour le moment, toutes les solutions qu'on nous propose, elles participent du problème et pas l'inverse. Et à votre bonne fortune